Bonjour, aujourd'hui, on va étudier l'anatomie des testicules. Alors, les testicules sont deux glandes génitales situées dans les bourses, assurant la production des spermatozoïdes et une fonction hormonale qui est la production de testostérone responsable des caractères sexuels secondaires masculins. Alors, ils sont situés sous la verge, à l'extérieur de la cavité Abdominal dans une poche cutanée qui la bourse. Le testicule a une forme ovoïde ou la forme d'un œuf, de consistance ferme à la palpation et douloureuse à la pression. Sa surface est lisse, de couleur blanchâtre, enveloppée d'une structure fibreuse résistante appelé l'albugine. En ce qui concerne la configuration externe, il présente un pôle supérieur qui est coiffé par l'ipididyme, un pôle inférieur, un bord antérieur et un bord postérieur, une face latérale et une face médiale. Le testicule fixé au niveau de son pôle inférieur par un ligament, c'est le ligament scrotal. Pour étudier la configuration interne du testicule, on va réaliser une coupe frontale. On a dit tout à l'heure que le testicule est enveloppé par une membrane qui s'appelle l'albuginée, et cette albuginée qui entoure le testicule va envoyer des septa ou des cloisons à l'intérieur du testicule, le divisant en lobules. Et chaque lobule testiculaire contient du tubes qu'on appelle les tubes séminifères, siège de spermatogénèse. L'albuginé va s'épicer au niveau du pôle supérieur du testicule, formant le midiastinum testis au corps de Haïmor. Puis on a les tubes droits qui font suite aux tubes siminifère et ces tubes droits vont s'ujeter dans le rétitystis. Le rétitystis ou réseau testiculaire c'est un ensemble des canons encheveutrés et anastomosés creusés dans le midiastinum tistis. Ensuite, on va trouver les cônes efférents reliant le testicule à la tête de l'épididyme. Ensuite, ces cônes efférents issus du rétitistis vont être collectés par le conduit épididymère qui forme des sinuosités tassées au niveau de la tête et de corps de l'épididyme. L'épididyme est une formation qui est solidaire au bord postérieur du testicule et au pôle supérieur. Il permet le stockage des spermatozoïdes nouvellement formés. Il a une forme d'une grosse virgule et présente trois segments. La tête qui repose sur le pôle supérieur du testicule, le corps qui s'étale sur le bord postérieur du testicule et enfin une queue qui se continue par le canal déférent. Maintenant, on va étudier les voies spermatiques. On distingue les voies spermatiques intratesticulaires et les voies spermatiques extratesticulaires. Les voies spermatiques intratesticulaires, on l'a déjà étudié. Elles sont formées par les tubes droit, le réseau testiculaire ou rétitistis et les canaux ou les cônes efférents. Les voies spermatiques extra-testiculaires représentées par l'épididyme, les canaux différents et les canaux éjaculateurs. Maintenant, on va étudier le conduit différent, c'est la deuxième voie spermatique extra-testiculaire après euh, l'épididyme. Il fait suite au conduit epididymaire et se termine en arrière de la VICI et présente près de sa terminaison une dilatation, c'est de conduit différent. Ce conduit différent présente cinq segments dans son trajet. On a une portion epididymo-testiculaire située dans le scrotum. On a une portion funiculaire. Le conduit différent est situé dans, dans le cordon spermatique accompagné de l'artère testiculaire et du plexus veineux testiculaire et du nerf testiculaire. Ensuite, on a la portion inguinale. Le conduit différent est situé dans le canal inguinal accompagné des éléments de cordon spermatique. Ensuite, on a la portion iliaque. Donc, à la sortie du canal inguinal, on va voir que ce conduit différent passe en bas et en arrière et croise les vaisseaux il y externes, ensuite il va cheminer près de la face latérale de la vessie et se dirige vers la base visicale, ensuite on a une portion pilvienne qui correspond à L'ampoule de conduits différents. Enfin, le conduit différent va fusionner avec le conduit de la vésicule séminale pour former le canal éjaculateur dans la prostate et qui va s'ouvrir dans l'urètre prostatique. A noter également que les portions funiculaires et inguinales du canal différent et continue dans le cordon spermatique.